Où ouais, je t'aime Après ça tu m'as trompé T'as cru que je l'ai pas gâté T'as changé parfois un numéro Comme si par les keufs t'étais recherché Apparemment tu m'aimes pas une autre que t'aimes Tu parles avec une Alissa Mais moi je m'appelle Ben. Ouais, tu prends tes caleçons sales, sales Et tu hors de ma vue, ma vue Tu n'as pas de principe, principe Je le jure sur ma vie, ma vie Je me trompée avec ma cousine Mais t'as pas de valeur J'ai appelé mon grand frère Et il vient de l'heure Nous deux c'est terminé, et, et Tu me cherches, mais je suis plus là, ah ah Je déterminé, et, et. À construire quelque chose avec toi, ah ah, ah. Nous deux c'est terminé, nous deux c'est fini, je t'ai terminé, nous deux c'est fini, alors c'est bon tu m'as trompé, maintenant bah